A jewelry store, une bijouterie, a stone, une pierre, there's nothing more beautiful, il n'y a rien de plus beau, you've got good taste, vous avez du goût, an engagement ring, une bague de fiançailles. A tie pin une épingle à cravate. un excentrique millionaire, un millionnaire excentrique. Avez-vous perdu quelque chose? Non, je n'ai rien perdu, mais j'ai besoin d'une pierre. Une pierre? Oui, une pierre, une belle pierre, bien sûr. Un millionnaire excentrique. Mais venez, monsieur... Vous avez du goût. Oh, vous avez du goût. Ah oui La simplicité. Une simple pierre. Il n'y a rien de plus beau. Une bague de fiançailles, peut-être. Une bague de fiançailles, pourquoi Mais pour votre fiancé. Je n'ai pas de fiancé. Et puis ça, c'est trop petit pour moi. Ah, je comprends. Vous voulez une pierre pour vous-même. Ça, ce n'est pas une pierre pour un homme, évidemment. Ah non Non. Ça, c'est une pierre pour un homme. Ah, Qu'est-ce que c'est Une épingle à cravate. Oh, je n'ai pas besoin de ça. Mais pourquoi pas? Parce que j'ai déjà une épingle à cravate. Une bijouterie, a jewelry store. Vous avez du goût. You've got good taste. Une bague de fiançailles. An engagement ring. Une épingle à cravate. A tie pin. The expression, chacun son goût, means everyone to his taste. The way to say usually or habitually, d'habitude. A necklace, un collier, is worn around the neck, autour du cou. A bracelet, un bracelet, is worn around the wrist, autour du poignet. Earrings, des boucles d'oreilles. Ça, c'est une très belle épingle, monsieur. Ah oh, oui, je l'aime beaucoup moi-même. Je voulais dire cette épingle-ci. Ah oui, oui, oui, mais la pierre est trop petite. Ah oui? Oui. Oh. Avez-vous d'autres pierres ici? Bien sûr, monsieur, mais... Elles sont pour les femmes, celles-là. Wow, ça ne fait rien. Une pierre, c'est une pierre. Chacun son goût. Oh, que c'est beau! Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? D'habitude, monsieur, ce sont les femmes qui portent des colliers, des bracelets et des boucles d'oreilles. Mais de nos jours, qui sait? Portez, portez comment? Un collier, monsieur. On met un collier autour du cou. Ah oui? Autour du cou, montrez-moi. Chacun son goût. Oh, que c'est joli! Oh. Et celles ci comment est-ce qu'on les porte? Ce sont des boucles d'oreilles, monsieur. Pour les oreilles? Oh! Et ça, hein? ça? Ça, on porte ça sur le nez? Mais non, monsieur. D'habitude, on met un bracelet autour du poignet. Oh, mettez le joli bracelet autour de mon poignet. Oh. oh, oh! Chacun son goût. Everyone to his taste. Un collier autour du cou. Un necklace around the neck. Un bracelet autour du poignet. A bracelet around the wrist. Des boucles d'oreilles. Earrings. It's not a question of money. Ce n'est pas une question d'argent. Se ficher de quelque chose means not to care about something. I don't care. Je m'en fiche. I don't care about money. Je me fiche de l'argent. A precious stone, une pierre précieuse. Finally, une vitrine, not only means a window, but also a glass case. Oh, quel beau bracelet, quel beau collier, quelle belle boucle d'oreille. Alors, vous les prenez, le collier, le bracelet et les boucles d'oreilles? Oh, non. Oh, oh, ben si, c'est une question d'argent. Non, ce n'est pas une question d'argent. Je me fiche de l'argent. Ah oh, oui? Une pierre, une grosse pierre, une belle grosse pierre toute seule, c'est tout ce que je veux. Oh, mais je comprends, monsieur. Vous voulez une pierre toute seule. Et l'argent? Vous vous en fichez? L'argent? Je m'en fiche. Oh, oh, oh, dans ce cas, monsieur, nous avons ici une pierre précieuse. Oh, très fait, précieuse. Ça ne fait rien si elle est précieuse. Est-elle grosse? Oh, oui. Elle est très grosse. Ah! Regardez. Je vais prendre la grosse pierre. Oh oui, vous allez la prendre. Oh Mais avec plaisir. Oh, pas mal. Euh, mais permettez-moi de vous demander, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire avec cette pierre? Je vais la lancer. La lancer? Oui! Avec mon lance-pierre. Un lance-pierre, oh non! Ah oui, avec mon lance-pierre, je peux lancer plus loin qu'avec la main. Hein? Non, non, non, non, non. N'ayez pas peur, je ne vais pas casser vos vitrines. Je vais lancer à l'extérieur. Regardez. Oh, ça va loin, hein? Ce n'est pas une question d'argent. It's not a question of money. Je m'en fiche. I don't care. Une pierre précieuse, a precious stone. Une vitrine, a glass case. Now, here's the complete sketch again. Avez-vous perdu quelque chose? Hein? Non, je n'ai rien perdu, mais j'ai besoin d'une pierre. Une pierre? Oui, oui, une pierre, une belle pierre, bien sûr. Oh, un millionnaire excentrique. Mais venez, monsieur, vous avez du goût. Oh, vous avez du goût. Ah oui? La simplicité. Une simple pierre. Il n'y a rien de plus beau.